Au fil des heures, des jours, des semaines, des saisons, tu te déprends de tout, tu te détaches de tout. Tu découvres avec presque parfois une sorte d'ivresse que tu es libre, que rien ne te pèse, ne te plaît ni ne te déplaît. Tu trouves dans cette vie sans usure et sans autre frémissement que ces instants suspendus, un bonheur presque parfait, fascinant, parfois gonflé d'émotions nouvelles. Tu vis dans une bienheureuse parenthèse, dans un vide plein de promesses et dont tu n'attends rien. Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n'existes plus. Suite des heures, suite des jours, le passage des saisons, l'écoulement du temps, tu survis, sans gaieté et sans tristesse, sans avenir et sans passé. Comme ça, simplement, évidemment. Comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier. Comme six chaussettes trempées dans une bassine de matière plastique rose. Comme une mouche ou comme une huître. Comme un arbre. Comme un rat. Avec le temps, ta froideur devient fabuleuse. Tes yeux ont perdu tout ce qui faisait leur éclat. Ta silhouette s'est faite parfaitement tombante. Une sérénité sans lassitude, sans amertume, s'inscrit au coin de tes lèvres. Tu glisses dans les rues, intouchable, protégé par l'usure pondérée de tes vêtements, par la neutralité de tes pas. Tu n'as plus que des gestes appris. Tu ne prononces plus que les mots qui sont nécessaires. Tu ne dis jamais, s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. Tu ne demandes pas ton chemin. Tu traînes, tu marches. Tous les instants se valent, tous les espaces se ressemblent. Tu n'es jamais pressé, jamais perdu. Tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas faim. Tu te laisses aller. Tu te laisses entraîner. Il suffit que la foule monte ou descende les champs élysées Il suffit d'un dos gris qui te précède de quelques mètres et oblique dans une rue grise. Ou bien une lumière ou une absence de lumière. Un bruit ou une absence de bruit. Un mur, un groupe, un arbre, de l'eau, un porche. Des grilles, des affiches, des pavés, un passage clouté, une devanture, un signal lumineux, une plaque de rue, l'étale d'un Mercier, un escalier, un rond-point. Tu marches ou tu ne marches pas, tu dors ou tu ne dors pas, tu achètes le monde ou tu ne l'achètes pas. Tu manges ou tu ne manges pas, tu t'assieds, tu t'étends, tu restes debout, tu te glisses dans les salles obscures, tu allumes une cigarette, tu traverses la rue, tu traverses la scène, tu t'arrêtes, tu repars, tu joues au billard électrique ou tu n'y joues pas. L'indifférence n'a ni commencement ni fin. C'est un état immuable que rien ne saurait ébranler. Tu n'as plus que des réflexes élémentaires. Tu ne traverses pas quand le feu est au rouge. Tu t'abrites du vent pour allumer ta cigarette. Tu te couvres davantage les matins d'hiver. Tu changes de polo, de chaussettes, de caleçon et de tricot de corps environ une fois par semaine. L'indifférence dissout le langage, brouille les signes. Tu es patient et tu n'attends pas. Tu es libre et tu ne choisis pas. Tu es disponible et rien ne te mobilise. Tu entends sans jamais écouter. Tu vois sans jamais regarder. Les fissures des plafonds, les lames des parquets, le dessin des carrelages, les rides autour de tes yeux, les arbres, l'eau, les pierres, les voitures qui passent, les nuages qui dessinent dans le ciel des formes de nuages. Maintenant, tu vis dans l'inépuisable. Chaque journée est faite de silence et de bruit, de lumière et de noir, d'épaisseur, d'attente, de frissons. Tu glisses, tu te laisses couler, chercher le vide, de fuir, marcher, t'arrêter, t'asseoir, t'attabler, t'accouder, t'étendre. Geste d'automate. Te lever, te laver, te raser, te vêtir. Bouchons sur l'eau, aller à la dérive, suivre les cohues, traîner. L'été dans le silence épais, volets clos, Rue morte. asphalte poisseux. Vert presque noir des feuilles immobiles. L'hiver dans la lumière froide des devantures. Des réverbères, buées aux portes des cafés. Moignons noirs des arbres morts. Tu vis sans surprise. Tu es à l'abri. Tu dors, tu manges, tu marches, tu continues à vivre. Comme un rat de laboratoire qu'un chercheur insouciant aurait oublié dans son labyrinthe. Nulle hiérarchie, nulle préférence. Ton indifférence est étale. Homme gris pour qui le gris n'évoque aucune grisaille. Non pas insensible, mais neutre. L'eau t'attire, comme la pierre. L'obscurité comme la lumière. Le chaud comme le froid. Seul existe ta marche et ton regard qui se pose et glisse, ignorant le beau, le laid, le familier le surprenant ne retenant jamais que des combinaisons de formes et de lumières qui se font et se défont sans cesse, partout dans ton œil, au plafond à tes pieds dans le ciel, dans ton miroir fêlé dans l'eau, dans la pierre dans les foules places, avenues squares et boulevards arbres et grilles hommes et femmes enfants et chiens attentes, cohues véhicules et vitrines bâtiments façades colonnes chapiteaux trottoirs caniveaux pavés de grès luisant sous la pluie fine silence clameur, foule des gares des magasins des boulevards rue noire de monde quai noir de monde rue déserte des dimanches d'août matin soir nuit Aubes et crépuscules. Maintenant, tu es le maître anonyme du monde, celui sur qui l'histoire n'a plus de prise, celui qui ne sent plus la pluie tomber, qui ne voit plus la nuit venir. Tu ne connais que ta propre évidence, celle de ta vie qui continue, de ta respiration, de ton pas. Tu vois les gens aller et venir, les foules et les choses se faire et se défaire. Tu vois à la vitrine minuscule d'un Mercier, une tringle à rideau, sur laquelle tes yeux soudain se fixent. Tu passes ton chemin. Tu es inaccessible, comme un arbre, comme une huître, comme un rat.